Salut c'est Martouf. Alors ici nous sommes au jardin, il y a un aigle entier ici, c'est aussi l'arbre à gratte-cul, aussi connu qui fait des petites baies pour lesquelles alors il y a énormément de, de vitamine C là-dedans, c'est mieux que de manger des citrons, ou alors euh, tous les sites qui nous racontent que y... les baies de goji c'est absolument fantastique, mais ça vient du fin fond du Japon, alors ici on a l'aigle entier. Et c'est assez génial. C'est un petit goût acidulé. Alors, une fois qu'ils ont déjà gelé, on peut les récupérer. Là, j'en ai un dans la main. Et on va... Ouais, J'ai essayé de vous montrer ce que ça fait. Si je presse dessus... il y a une espèce de petite pâte qui arrive à sortir, là on voit pas très bien là voilà ça, ça, ça sort ce jus une fois qu'ils ont gelé, c'est absolument magnifique alors euh, ensuite il suffit de les manger comme ça mmh. c'est absolument délicieux Est tout à fait acidulé c'est un petit goût très sympathique alors il faut juste méfier parce qu'à l'intérieur c'est les fameux poils du gratte cul ce qu'on peut mettre dans les habits des gens qu'on n'aime pas et qui n'arrêteront pas de se gratter toute la journée alors j'avais déjà fait une fois une pizza en remplaçant les tomates par cette le cynorodon en fait. Quand vous buvez du thé au cynorodon c'est ça aussi. que cynorodon, glantier, fruit le fruit de l'aglantier. C'est absolument magique. Mmh. Bon, ben je vous laisse.